Je donne la parole immédiatement au professeur Maïla. Merci. Merci beaucoup, monsieur le Président. C'est toujours un, un plaisir de participer à des réunions dans lesquelles euh, vous menez euh, les, les débats et vous les organisez. Merci beaucoup. Euh, je voudrais... Euh, ne pas revenir à, à, aux questions qui ont été débattues. Euh, la proposition d'entrée, euh, la présentation d'entrée de M. Antil a eu véritablement le grand privilège de, et la grande utilité de nous mettre en face de tous les paramètres qui contribuent à la fabrication des crises. Mais les crises sont des tout complexes à dominantes on trouvera du financier, ceux qui voudront trouver de la migration trouveront de la migration, il y a euh, la question économique, la question climatique. Alors, toute la question est de savoir comment on lit les conflits. Et euh, bien sûr, cela diffère d'un pays euh, à un autre. Et effectivement, si aujourd'hui la violence, une certaine violence est attachée à, à, à l'Afrique, et notamment à l'Afrique sahélienne, euh, c'est véritablement pour nous une, une interrogation qui doit nous amener à voir sur quels paramètres nous allons mettre l'accent. Quelle est la clé de solution à des conflits qui sont des conflits à, à mille feuilles, en quelque sorte, un millefeuille conflictuel Et alors, je, je pense qu'on a oublié une chose, peut-être qu'on n'a pas centre, centré là-dessus, alors que la diplomatie française s'acharne depuis 2012 et consacre le plus clair de son temps à l'Afrique la, de l'Ouest, hein. euh, on n'a peut-être pas assez réfléchi sur euh, la gouvernance étatique et la centralité de l'État. Ça me semble un concept fondamental, que ce soit pour le développement économique, pour la lutte contre le terrorisme, revenir à cette centralité de l'État. Il y a un rapport euh, fascinant qui a été fait par le président du Conseil constitutionnel de l'Afrique du Sud dans, dans, dans la question euh, gupta -Zuma. et Il met en avant un concept qui me semble fondamental, qui est celui de la capture d'État. Et l'Afrique du Sud est en train de penser, euh, en quelque sorte, faire de cette capture d'État un délit, à introduire dans, dans le débat juridique. Et qu'est-ce qu'il veut dire ben, euh, Par capture d'État, c'est tous les procédés par lesquels l'État est systématiquement siphonné, si l'on peut dire, de tous ses moyens. Alors, l'Afrique du Sud a mis l'accent sur la crise de l'électricité qui est énorme. Hein, et euh, il faudrait faire un peu cette lecture dans laquelle on voit comment l'État de l'intérieur a été siphonné. Et c'est là où, effectivement, euh, empiler euh, des, des, des concepts qui n'ont pas le même sens dans tous les, euh, dans tous les pays et dans tous les contextes euh, permettra de faire le tri entre le, le concept structurant ou le paramètre structurant et les autres. Par exemple, la radicalité religieuse. Je ne suis pas un grand spécialiste ni même un petit spécialiste de l'Afrique, mais quand on me parle d'islamisme ou de radicalité religieuse, moi, le constat que je fais immédiatement, c'est que le, le, le terrorisme, euh, donc la radicalité religieuse en pays arabe, est une proposition programmatique pour la substitution à l'État-nation d'un État de l'humain. Et je vous remercie d'avoir mis en avant le concept de, de, de terrorisme qui cache des insurrections. Hein le, le, le, la, la violence, en quelque sorte, islamiste dans des pays arabes est une violence de coalescence. Elle vise à proposer à l'État déliquescent ou à l'État agonisant de l'État nation, un, une proposition éthique d'un nouvel État basé sur la charia. Mais je constate que ce soit au Burkina, que ce soit surtout en côte, en, en, au Mali ou en, euh, au Nigeria, que ce sont des phénomènes effectivement d'autonomisation, de séparation, hein, de création de mouvements qui véritablement, comme dans le cas de l'Azawad ou dans la région de l'Azawad, sont véritablement autonomistes. Donc je plaide pour euh, euh, qu'on nuance un petit peu les concepts. Euh, mais euh, cette remarque faite, je suis très heureux que le général euh, Béanzin soit parmi nous, nous hier. En général, vous avez fait hier une, une prestation magnifique, mais un peu décourageante pour nous. C'est-à-dire que vous avez montré que dans la crise de l'Afrique de l'Ouest, rien n'avait marché à part Serval qui avait bien fonctionné, je reprends vos paroles, Barkhane n'a pas, pas très bien fonctionné, donc les opérations extérieures ont leurs limites, ça on l'a dit. Euh, vous avez dit surtout que la MINUSMA, la MINUSCA aussi avaient leurs limites. Et alors moi je voudrais vous poser la question, euh, mais je pense qu'on n'aura pas le temps de répondre, mais je vais m'arrêter là, de savoir quelle est la cohérence de l'action de la CDAO euh, qui a été entreprise et qui a permis par exemple de lever les sanctions euh, au, au prétexte juridiquement bien fondé, peut-être, qu'en 2024 il y aurait une transition. Et donc, du coup, effectivement, toute la panoplie de sanctions qui avait été faite avec les retombées économiques terribles, hein. euh, je pense à la crise qui avait eu lieu en 2011, où euh, les, les, les bananes plantains de, de, de la Côte d'Ivoire ne pouvaient pas parvenir au Mali et ce, la révolte avait, avait été faite par les paysans de Côte d'Ivoire en voyant que le, le, la banane n'avait pas son, son champ d'exploitation. Alors, si le le multinational, si les opérations de paix, si les opérations extérieures ne réussissent pas, euh, le recours au chapitre 8, avec une délocalisation de, de la Charte des Nations Unies, des questions euh, complexes, encore une fois, il ne s'agit pas de se fixer sur un paramètre, mais de voir quel est le paramètre qui fonctionne, quel est, dans votre... Et je termine, c'est une question que je pose au, au général Béanzin, quelle est la, la cohérence de la stratégie de la, de la CDAO comme substitut à des approches qui n'ont pas fonctionné jusque-là. Merci, Monsieur le Président, de votre patience. Merci. Euh, ce que vous disiez est, est, est intéressant. Toutes les interventions sont intéressantes, mais nous avons la compter du temps. Euh, sans, sans tarder, je donne la parole à Monsieur Kumar. Merci, you, le Président. Je suis le Professeur Suresh Kumar du département des African Studies, l'Université de Delhi, en in India. Uh, because of short of time, uh, until uh, the thing is that we cannot blame the regional organization, particularly the ECOWAS in Sahel, uh, and, and, and, and the thing is that uh, when we are talking about the political uh, uh, instability, the thing is that we have to work for the government. We have to work for the political stability, elected governments, strong judiciary, parliament. The thing is, we have to distribute the power to all levels, right from the village to, to to province, state, to the national level. Then only let's work about the working democracy, then only we will see a light in the Sahel region. And, and, and give, give the, uh, give the uh, budget, give the economic power to the, to the village society, to the rural village, then only we will talk about the development. As far as the terrorism is concerned, the thing is that uh, uh, uh, today in Sahel, small arms proliferation is there. You can buy Any small weapon in Sahel region, there is a drugs cartel is there right from the Boko Haram, and this is the this is the network which which connect to Nigeria, then Chad, and then the Libya and the Somalia coming to the Afghanistan. So we have to break this network, otherwise i doubt i sincerely doubt that the child uh, should not become another afghanistan that is the one question as far as the as far as the ghetto is uh, have spoken about it that africa needs to wake up who will fix the alarm only the stable government will fix the alarm and as far as uh, the development is concerned without decentralization you cannot think of parliament in sahel region then uh, about the Gadio uh, you raised the the joint currency issue common currency issue the thing is that we have monetary union uh, but We need a proper systematic uh, uh, division of the finance. Then only we will see as an organization to the soil region. The thing is, it is a future vision first we have to strong politic as uh, we have to stabilize our political uh, field then only we will think about the uh, the common currency uh, as far as the yes issues are concerned education health and other i give one example of uh, that uh, give Power to empower the illiterate women. You have the Sun. Yesterday, Journal has mentioned. Let's work. Uh, let's let's let's empower the women for the solar mamas. Give them proper training. These illiterate mamas, they will work for the electricity with the solar mamas. And and and we in India are providing a training to the African uh, mamas, and they are going to different parts of the continent for the solar energy. Lastly, the colonial hangover. For to to break the colonial hangover, you have to invite uh, all. It is a globalization. Invite all the players. Thank you very much. Merci, merci, Monsieur le Professeur. Je donne la parole à Monsieur Michel Fouché. Oui, je, je, je suis très sensible à, à, à ce qu'a dit Madame Touré France Afrique parce qu'à chaque fois que je vais là-bas j'y vais souvent, les questions viennent. Alors, bien sûr, il y a les contentieux historiques, mais il y a aussi une habitude d'associer, ou plutôt, notamment chez les jeunes euh, qui ont raison de s'exprimer, de considérer que tous les problèmes de gouvernance, c'est de la faute de la France. Et donc les questions que mon ami Cher Thillian Gado a indiqué tout à l'heure, le hein, leadership, quand il y a un problème de leadership, c'est toujours de la faute de la France. Et donc euh, Christophe Guillou, notre ancien ambassadeur au Cameroun, qui est maintenant directeur du développement au Quai d'Orsay, avait l'habitude de dire aux Camerounais, oubliez-nous. C'est la première fois qu'un ambassadeur de France en Afrique dit des choses comme ça. Et puis les contentieux, euh, mais il y a aussi les présences françaises. Alors, moi, je suis très triste quand je vois qu'on brûle l'Institut culturel français à Ouagadougou ou le lycée. Je ne comprends pas pourquoi, alors que ça n'a rien à voir avec la France, ce qui se passe. Je rappelle qu'il y a 163 lycées français sur le continent, 127 si on enlève le Maroc. Il y a 10 instituts pasteurs et 2 antennes. Il y a 60 instituts culturels. Il y a les agronomes... Euh, etc. les hôpitaux. Et je cite un autre ambassadeur au moment de quitter son poste à Madagascar, faisant face comme à Mayotte à une propagande russe absolument effrénée, contre la présence française, euh, il a dit où sont les agronomes russes, où sont les lycées russes, où sont les hôpitaux russes, je n'en vois pas. Et donc en effet, euh, la question France-Afrique est posée, mais elle est actuellement démultipliée par cette propagande euh, à laquelle, en euh, on, on fait, on, fait, enfin, on répond euh, avec beaucoup. Mais euh, si vous voulez, euh, le lycée français d'Abidjan a été brûlé il y a quelques années et son auteur vient de rentrer euh, amnistié à Abidjan. Vous comprenez Alors maintenant, il y a le lycée Mermoz est tout, est, est tout neuf, mais vous, il y a des lycées flambant neufs. Je suis désolé de terminer sur ce mauvais jeu de mots. Merci. Vous êtes exprimé sur un sujet délicat mais d'actualité. Je, je crois que on a beau faire, on ne peut pas se débarrasser de. Quand vous avez été colonisé par la France, vous ne pouvez pas vous débarrasser de, de la France. On a beau tourner, on y revient. Mais c'est une question de temps. Ça va se régler. Le, je passe la parole au dernier orateur inscrit, euh, mon, mon vieil ami Severino. Je lui donne la parole. Euh, merci, monsieur le président. Alors, moi, je, moi, je suis un investisseur en Afrique hein, et dans les startups et les PME. Et dans la zone Sahel, dans les trois pays de la zone Sahel, Mali, Niger, Burkina, nous entretenons des équipes d'investissement et nous sommes euh, au capital et nous avons investi dans une cinquantaine de startups et de PME dont beaucoup sont affectés par la dynamique politique et surtout la dynamique de fond. Donc, peut-être que ce que je vais partager avec vous est, est un peu le fruit de, de l'expérience de ce qu'ils ont partagé avec moi au cours de ces dix dernières années. -ce que je, je, je, le, le, le cœur de ce que je voudrais dire, c'est qu'il euh, y a de très multiples dimensions et, et je, je, de, à la crise sahélienne, et Alain Antille les a bien euh, évoqués. Mais le cœur et la raison qui fait que euh, l'ensemble des mouvements externes, y compris le, le, le djihadisme mort dans la région, c'est que nous faisons face à une crise très profonde, très durable de l'agropastoralisme que ni les gouvernements nationaux, ni l'aide publique au développement n'a réussi à traiter et ne réussit à traiter. Et les, et les raisons en sont une extrême simplicité. Depuis dix ans, les, le cheptel, de bétail, a été multiplié par 4 dans la région, témoignant d'une croissance économique extrêmement significative. Rappelons que les pays sahéliens ont entretenu dans la dernière décennie des taux de croissance de 6 par an, en moyenne, et ce n'est pas que les mines. En même temps, la population a explosé, et notamment la population rurale sédentaire. Ce sont des pays... Euh, le Mali est passé de 3 millions d'habitants euh, aux indépendances, à peu près 25 millions d'habitants, et avec un croix démographique qui est aujourd'hui à 3,3 par an. Euh, on le calcule vers 2050 à 40 millions d'habitants. L'essentiel de cet accroissement démographique, malgré l'urbanisation, se fait en zone rurale. Et simultanément, troisième facteur, les terres occupables... Et, et les points d'accès à l'eau se rarifient en raison du changement climatique et de la désertification. Donc nous sommes dans une crise massive d'occupation et de traitement de l'espace. Et qui plus est, les populations agropastorales sont de plus en plus, j'allais dire, hors de contrôle parce qu'une fraction croissante des propriétaires des cheptels, y compris dans le monde Peul, ne sont plus avec leurs troupeaux, ils sont en ville, et les troupeaux sont euh, conduits, traités par euh, une population jeune, euh, une classe pastorale qui est de plus en plus marginalisée, pauvre, déclassée, euh, hors des contrôles, des, voilà, et particulièrement vulnérable à la radicalisation. Et ce sont ces jeunes-là, qui explique les 80 de terroristes burkinabés ou de djihadistes burkinabés nationaux qui se rebellent contre leurs autorités et qui sont aujourd'hui, le, le, le, le, le, je dirais, la raison même du fait que la, le mouvement djihadiste a complètement échappé à tout contrôle de tout le monde et se propage au sein même du corps social. Ce que je vais simplement dire en conclusion, parce que c'est déjà bien trop long, c'est que, du coup, tout ceci nous invite à quitter le terrain des idéologies, des grands discours sur la gouvernance africaine, la démocratie, l'ingérence de ceci, etc., pour nous occuper de ce sujet, ce sujet-là. Et on voit bien que pour traiter ce sujet, il faut une partie politique qui ne peut ressortir que du dialogue interne. C'est comment les différentes communautés arrivent à traiter ensemble d'un problème de gestion du foncier très grave, très durable et qui ne va pas disparaître, qui va même s'aggraver. Ça, c'est le volet politique. Il est interne de société. Il y a un volet qui est nataliste, forcément, parce que, et qu'on ne peut traiter que par l'accès des filles à l'éducation, parce que chaque demi-point supplémentaire de croissance démographique ou chaque demi-point de croissance démographique inférieure, a une influence fondamentale sur euh, la, la dynamique du conflit. Et enfin, on a besoin d'une expansion massive, des emplois en zone urbaine pour capter de l'excédent de manœuvre rurale et d'offrir du job. Et ça, c'est le secteur des PME formels, euh, des investissements en infrastructures qui va traiter ce sujet. Mais, euh, et je resterai vraiment là, ma question collective, c'est comment on arrive à traiter de ce sujet en passant par derrière nos obstacles idéologiques, nos euh, coquilles euh, nos écailles devant les yeux, euh, même les problèmes militaires qui nous, nous, nous empêchent, d'une certaine manière, de concentrer là-dessus. Ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'au fond, aucun acteur, et je pèse mes mots, à part peut-être au Niger, mais aucun acteur n'est véritablement en train de traiter ce sujet-là, et c'est ce sujet-là qui nous sortira de la dynamique djihadiste. Je vous remercie. Le temps est passé, mais je ne peux pas vous laisser partir ainsi. Je voudrais vous dire à vous tous que, personnellement, je suis d'accord à tous ceux qui ont fait un exposé pessimiste de la situation. Dans le même temps, je suis d'accord avec ceux qui ont fait un exposé optimiste de la situation. Les deux vont ensemble. Les deux vont ensemble. Et lorsque euh, mon ami Severino dit qu'il faut laisser gouvernance de côté, je suis désolé de le contredire, parce que tout se tient. Lorsque l'ancien Premier ministre lyonnais Zinsou dit que c'est le capital et que M. Severino a repris, il est bien placé, M. Severino est très bien placé pour comprendre ce que M. Lyonnais Zinsou a dit, parce que lui-même est impliqué dans la capitalisation de sociétés privées en Afrique. Il a fait l'expérience, et je souhaiterais que la prochaine fois, on ait un débat sur cette question-là, et qu'on qu en débatte. Si la gouvernance est bonne, l'investissement viendra. Donc, nous ne pouvons pas rejeter la gouvernance. Il a dû la souligner, il a pas fait ma raison. Mais en même temps, il y a des, des, des, des, des, des points d'espérance. Des que nous ne devons pas non plus, non plus euh, euh, écarter. Mais il y a des thérapies à appliquer. Madame la Première Ministre, Aminata Touré, a bien dit qu'il y a, il faut s'appuyer sur les jeunes, et qu'il y a des contentieux à vider. Mais lorsqu'on empêche les gens de vider ces contentieux, les gens s'insurgent et se révoltent. C'est sûr, c'est certain ça. Lorsque le, le, le Premier ministre euh, Lionel le, Zizou dit c'est le capital. Et qu'il faut des garanties pour. Nous avons à faire le point des garanties qui ont été mises en œuvre. Il y a au niveau des grandes, de, de, de toutes les grandes puissances de, des organismes comme le Fagas, comme l'OPIC, etc., qui ont subi des évolutions. Et il y a également des garanties multilatérales. MIGA et autres, et des garanties même régionales, comme Fagas en Afrique. Mais alors, qu'est-ce que ça devient, faisons le point, on n'a pas le temps de faire le point aujourd'hui, mais nous devons noter dans nos conclusions qu'il y a des réflexions que nous allons euh, ajourner pour euh, la prochaine World Policy Conference. Et il est très important, mais je déplore aussi une chose. L'année dernière, dans l'introduction que j'ai faite à cet atelier, j'ai dit que tous les États africains qui ont recours au Wagner violent les traités auxquels ils ont souscrit. Parce que Wagner n'appartient à aucune armée étatique. Wagner, c'est mercenariat. Or, il y a une convention de l'organisation de l'Unité africaine auquel ont souscrit tous les États africains qui incriminent comme... Infraction pénale, le recours au mercenariat. Et il y a également une convention des, des Nations Unies qui fait la même incrimination. Alors, des États qui recourent à des mercenariats, eh bien, je crois qu'il faut les traduire devant la Cour pénale internationale. Je, je, je m'inscris terminer sur cette note, mais il y a des tas de choses sur lesquelles nous fermons les yeux. Et ça encourage. Alors, je vais, avec votre permission, abréger les débats. Moi-même, je, je suis frustré, je n'ai pas pu dire tout ce que j'ai envie de dire. Alors, partagez ma frustration avec moi et soyez heureux d'avoir entendu ce qu'on a entendu. Je vous présenterai la synthèse demain matin. Je déclare cette séance levée. Madame Elisabeth Guigou a dû partir parce qu'elle est astreinte à certaines obligations. Je vous remercie, la science est levée et je remercie tous ceux qui sont intervenus. Je remercie aussi ceux qui se sont abstenus d'intervenir. Merci, la science est levée.